C'est un peu plus Kakoua qui que la que de J'appelle oui, 22, donc euh, c'est de tout bon pour euh, les deux hommes de tête d'un peu ma avec euh, euh, quelques petits des boîtes pour arriver à Makouba. je crois que le vieux de maillot jeune, commence à donc euh, je pense que ça, ça être une <rire> <rire> et on revient vers euh, notre ami Philippe Julien avec euh, le maïs le grand de cette 10 euh, <inaudible> Jean-Baptiste, right. On que va ça Zーム, de mismos, temps, et du plus fiddle, au club jeune, au plus C'est du plus jeune, au plus jeune, au plus jeune, au plus jeune, au plus jeune,